Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune, la nouvelle lune qui se réalisera dans le ciel le mercredi 13 janvier, en temps sidéral, ça tourne à 5 h du matin, on rajoute 2 heures chez nous, 1 heure pardon, on est en heure d'hiver, une heure en France, donc à 6 heures du mat, le mercredi 13 janvier, il euh, y a cette nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune en, en, Toujours en deux, trois mots, qu'on ait bien la bonne base, on est sur Terre, on garde le ciel autour de nous, ça fait un bout de temps qu'on fait ça, et qu'est-ce qu'on considère au d'une nouvelle Lune, c'est que le Soleil et la Lune sont dans le même axe, dans, la, dans le même, dans le, pile dans le même angle, donc c'est, voilà, tout simplement, c'est une coloration marquée euh, du signe qui est occupé, parce que c'est un nouveau cycle qui démarre pour un mois, avec une amorce de vie nouvelle, une dynamique euh, d'ouverture sur quelque chose qui, qui redémarre, en fait, tout simplement, ce cycle conscient-inconscient Soleil-Lune qui se réunit fait émerger en nous euh, cette fameuse liaison entre nos émotions profondes et puis nos objectifs conscients, Toujours cette mise en liaison, la nouvelle lune c'est l'occasion de faire ça, elle est en Capricorne, elle a elle deux, trois petites singularités sur lesquelles on va s'arrêter, elle se réalise à 23 degrés du Capricorne, et puis euh, dans la même zone, après je vous parlerai qui va s'apprendre en pleine poire, pour qui ça va être positif, on va se faire ça derrière. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans le ciel Il y a une planète fin Capricorne qui traîne depuis depuis depuis depuis 2008, elle est rentrée en Capricorne, c'est le fameux Pluton, Pluton, y a des angoisses, des inquiétudes, etc. Mais vous connaissez mon état d'esprit, qui consiste à ne jamais polariser sur des trucs anxiogènes, moi je suis l'antithèse de ça, mais absolu, voir le bon côté, voir ce qui fonctionne, il y a toujours des solutions, hein. même dans les pires situations, il y a des solutions. On va regarder tout, en, ensemble ce qui se passe. Bref. Conjonction Soleil-Lune, Soleil-Lune dans le même axe, troisième décan du Capricorne, et ça se colle pile à un degré de la planète qui s'appelle Pluton, qui est celle qui nous tracasse depuis un an. Euh, on a vu ce que ça donnait quand Saturne, le, le, le froid, l'hiver, s'était collé à Pluton. On s'est se retrouvés en coincé. On a vu quand Jupiter est arrivé dans la même zone, ça a donné de l'expansion à cette dynamique-là. Ce n'était pas fun. Moi, je suis ravi, là, depuis quelques semaines, que, cette, que toutes les planètes s'éloignent du Capricorne. Et là, c'est la dernière, dernière conjonction avant un bout de temps. Bref, une nouvelle lune, qu'est-ce qu qu'elle donne Autour de Pluton, n'oublions pas qu'on est confronté à deux univers complètement différents. J'ai Pluton qui est le maître des enfers, Hadès, hein, et j'ai euh, le soleil lui-même qui met en lumière tout ce qui était caché. Donc j'en vois que du positif, vont émerger plein de trucs qui étaient tout flous, qui étaient étouffés, qui étaient euh, sous-jacents, qui étaient euh, euh, de l'anxiété, qui étaient des trucs pesants, etc. Une condition solaire qui est la force de vie, qui vient me donner un coup de boost à tout ça, normalement, ça éclaire d'un œil neuf tout ce qui nous attend pour l'avenir. Donc, de mon point de vue, c'est complètement encourageant parce que c'est un grand coup de balai sur un tas d'idées figées sur lesquelles on était resté coincé ou anxieux ou entravé, etc. Donc, on amorce un nouveau cycle. Je trouve ça extrêmement positif parce que j'aime bien voir les choses positives, et puis il n'y a pas de raison de les voir négativement, c'est vraiment une façon d'angle, de prisme de vue. Qu'est-ce que ça donne Alors, pour qui, qui quand même va se la prendre en pleine poire cette nouvelle lune Tous ceux qui sont opposés, donc il y en a trois. Faites gaffe juste ce mercredi 13 janvier c est, c est, elle passe super vite la lune euh, elle fait 13 degrés par jour, c'est énorme quoi donc euh, ce mercredi 13 janvier faites gaffe juste juste en fait il y en a quatre si on est très pragmatique. il y a mes 3e décan capricorne, mes 3e décan Cancer, mes 3e décan balance et mes troisième e décan Bélier. Une journée c'est pas dramatique une journée où on évite les tensions, les rapports de force, des ruptures, les trucs qui coincent, etc. Et on me laisse passer ça très vite et ça dégagera aussi vite que c'est arrivé. Voyons le bon côté. Qui maintenant bénéficie de cette concentration extrêmement fécondante d'énergie à la fois extérieure solaire, plutonienne profonde lunaire et, et qui, qui, bien évidemment, solaire, lunaire et plutonienne, ce mélange-là, il peut être formidablement dense pour, pour repartir sur des trucs nouveaux, sur une bonne base, pour être constructif, positif et actif, qui en bénéficie. Si ça se fait qu'un Capricorne, finalement mes Capricornes, ce n'est pas un drame. N'oublions hein. jamais que Pluton, son dernier cycle, il fait émerger la vie nouvelle. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Également excellent pour mes taureaux, également excellent pour mes vierges, très très bon pour mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, vous êtes pas vraiment embêté en enquiquinés par cet aspect-là. Au contraire, c'est le démarrage, c'est une dynamique de boost qui vous pousse, qui vous motive à aller en avant. C'est comme ça que je vois... Qu comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. À toute énergie, la façon dont on se met en, en situation où on va dans le sens du courant et on, on fait le point sur ce qui nous motive, nous permet d'avancer, d'être positif, constructif, et à ce moment-là, on en tient le meilleur parti, où on se laisse coincer dans une dynamique paralysante et dans ce cas-là, c'est lourd. Il ne faut pas, faut pas, parce qu'il n'y a pas de solution, hein. c'est clair je vous avais fait un truc sur le mécanisme de peur la dernière fois j'y reviendrai parce que c'est toujours très intéressant le but c'est de dégager tout ce qui est anxiété ramener les émotions du cerveau reptilien au conscient à la partie néocorticale qui elle redescend à la cave pour faire le balai et éteindre la lumière et ça va tout de suite beaucoup mieux voilà c'est l'idée vous avez la toile de fond de ce qui se passe en parallèle de ça j'ai Mercure, Mercure, la communication, ah, une petite chose douce, euh, qui est en verso. En verso, il vient rejoindre Jupiter et Saturne. Donc, j'ai trois planètes qui sont en début verso. En ce moment, mes signes d'air, en ce moment, c'est exceptionnellement bon pour retroucher les manches, pour se caler dans des projets constructifs, euh, vous amorcer une période très, très, très intéressante, qui lie communication, Mercure, chance, Jupiter et Saturne, vision à long terme. Donc, qui va être les super gagnants de ce qui se met en place actuellement Il y a mes versos, mes balances, mes gémeaux, et quand les planètes sont en verso, elles veulent du bien à mes sagittaires et à mes béliers. Voilà, hein, ça compense pas mal pour mes béliers. Hein, le, le, le, le truc, les planètes qui sont en air sont beaucoup plus puissantes parce que durables que cette euh, conjonction qui dure une petite journée, n'inquiétez hein, pas. Bref. Tout ça c'est positif. Euh, J'ai pas parlé de mes cancers, mes pauvres cancers. Mes pauvres cancers, c'est vrai que c'est votre dernier, dernier passage un peu compliqué pour l'année, ou presque quoi. Hein. Pluton après il sera tout seul et il est dans ces phases de reconstruction ce dont je vous parlais la dernière fois. Euh, on redémarre sur des choses nouvelles. Là, faites juste gaffe ce jeudi 13 janvier. Surtout que euh, globalement, le ciel après se nettoie, se nettoie. Plus les planètes se dispatchent, plus elles se diffusent, et plus l'équilibre naturel des choses revient se remet en place Hein euh, évitez-moi les oiseaux de mauvaise augure qui vous prévoient des trucs catastrophiques parce que c'est collectivement, en revanche il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille c'est la pensée positive, c'est les liens aux autres c'est créer une sorte d'état de, de, d'esprit toujours euh, en liaison parce qu'on se nourrit on se nourrit euh, des liens sociaux ça je suis très très très marqué, très à cheval sur ce truc là, je vais vous refaire un petit coup de Harvard et l'étude qu'ils ont réalisé sur ce qui nous rend heureux euh, parce que voilà, c'est le moment de le ressortir euh, Harvard fait un travail, une vidéo qui fait 12 minutes, le type qui est l'entraîneur l'entraînement, qui dit « Voilà, on a fait une étude sur ce qui nous rend heureux. » Je vous le je vous place dans le contexte. Euh, il aborde trois sujets, trois postes. Hein. Il dit « Est-ce que c'est l'argent ?» Alors, il dit euh, « Oui, non, non. » Il faut quelques milliers d'euros tous les mois, dans le meilleur des cas, et ça, si vous avez ça, c'est déjà miraculeux, et euh, au-delà de ça, ça n'a plus aucune incidence sur le bonheur. Pourquoi Parce que l'argent isole socialement et vénalise relationnellement, donc c'est pas du tout un bon vecteur à partir duquel il faut courir, après lequel il faut courir. Après, vous avez l'autre euh, hypothèse de ce qui rend heureux, c'est la notoriété. La notoriété, c'est pire, parce que non seulement on cumule les deux, les deux problématiques initiales, à savoir que ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Relationnellement, et comme c'est toujours sujet à des montées, mais systématiquement à des et que c'est addictif, c'est épouvantablement dangereux pour le psychisme. Et chez les profils qui ont été boucons en lumière, c'est là où on constate le plus important taux de dépression, donc à aucun intérêt. En revanche, ce qui nous rend heureux, et j'y arrive, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est, accrochez-vous bien, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est la seule véritable chose qui nous rend heureux. C'est pour ça que j'appuie beaucoup avec ces planètes qui sont en signe d'air, là, qui, qui sont en toile de fond, qui sont extraordinairement puissantes, Jupiter, Saturne, ces deux énormes trucs hein, qui sont en, en, en verso, donc qui nourrissent tous mes signes d'air. Et par extension, on l'a vu, mes Sagittaires et mes Béliers au passage. Vous cinq, on compte sur si vous pour redonner l'initiative, la pêche le positif, etc. Et là, on a l'occasion avec cette nouvelle lune de démarrer un nouveau cycle, hein, de mise en lumière de beaucoup de choses, de simplification de beaucoup de choses, de clarification de beaucoup de choses. Et et, et, et c'est ce que ça annonce. Alors, effectivement, les esprits taquins vous parleront d'aspects un peu compliqués entre Uranus, planète un peu violente, et puis Jupiter, planète autorité, et puis Mars qui vient en mettre un coup là durant le mois de janvier-février. Euh, bon, c'est comme ça, c'est dans l'air. Hein, S'il y a un peu de grève, un peu de manif, un peu de rousse-pétance, ça fait évoluer, ça fait avancer. Il hein, y a besoin, il y a une soupape qui a besoin de sortir. Mais globalement, gardons le fil conducteur, que plus on va vers la lumière, plus oxygénation, lumière, les trucs qui sont bons pour le moral, créer des liens avec les autres, c'est ça le plus important, hein? c'est ce qui nous nourrit le plus, c'est ce qui nous fait le plus de bien, et, et, et, et avec toutes ces belles planètes en air, on va on va clairement tous dans cette dynamique-là, du moins c'est le courant central de ce qui nous donne le ton pour cette année 2021, avec cette nouvelle Première nouvelle lune, euh, voilà ce qui, ce que ça annonce, ce que ça apporte. Hein. Euh, voyons voyons le verre à moitié plein. Allez, on se dit à très vite. Euh, vite fait, c'est une, une petite nouvelle lune, la première de l'année. Euh, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Euh, pff, on, tout ce qui nous nourrit, quoi, tout ce qui nous fait du bien ensemble. Merci.